vous interrompre, mais nous allons passer aux déclarations des députés. Député de windsor West. il y a quatre ans, le gouvernement a fait des promesses pour faciliter la vie, la rendre plus abordable. Malheureusement, ces promesses n'ont pas été tenues. Un appartement, pour une seule personne, le prix d'un appartement a augmenté de 32 les familles ne sont plus capables de s'offrir. De un loyer, un appartement à une chambre est passé de 700 à 1200 dollars aujourd'hui. Le coût de certains services ont également augmenté sous les yeux du gouvernement alors qu'ils avaient promis de faire des compressions de 20 mais il y a eu au contraire une augmentation de 5 Ils n'ont pas signé la négociation concernant les services de garde à 10 Certaines personnes ont dû se forcer à vivre dans la pauvreté pour pouvoir gendre les deux bouts. Ils ont dû se tourner vers des, des banques alimentaires pour se nourrir. Et au contraire, le gouvernement préfère soutenir des entreprises telles que Amazon et amasser des millions de dollars en profit. L'inflation est à 6 Les conservateurs pensent que... Les travailleurs en santé ne méritent que de recevoir 1 d'augmentation de salaire. Il y a eu des compressions pourtant. Il faut abroger le projet de loi 124, réduire les coûts liés aux services des enfants, soutenir les travailleurs et soutenir les petites entreprises. Déclaration des députés. Député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. C'est un plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place depuis notre dernier tour en chambre. J'aimerais célébrer ce qui s'est passé Ce mois, pendant ce mois. nous célébrant les contributions des Ontariens et Ontariennes Noirs à toutes les contributions qu'ils ont faites et qu'ils continuent de faire dans notre province. J'ai eu la chance de participer à la première levée du drapeau dans la ville d'Aurora. J'ai également participé à un événement en ligne pour lancer les festivités de ce mois. J'aimerais remercier mon ami Fiora Durant, le président de l'Association des communautés noires d'Aurora, les personnes du caucus noir, Mike Lewis, pour leur travail incroyable et le leadership qu'ils offrent dans notre communauté. Et nous l'avons vu lors de ces événements. À l'événement sur le mois de l'histoire des Noirs, il était très intéressant pour moi d'écouter les histoires des présentateurs. Une des dames nous a expliqué ses expériences en tant que femme parlementaire à Ottawa. Et on a pu reconnaître encore une fois le mois de février. Durant ces événements, nous avons pu apprendre plus et célébrer la communauté noire et cela devrait aller au-delà du mois de février. C'est important de reconnaître que nous avons fait des progrès incroyables au cours des années, mais il reste encore beaucoup à faire. Et il reste toujours des améliorations à faire. Je vous remercie. Déclaration des députés. Député de Thunder Bay, Atchikokan. Merci, Madame la Présidente. Il y a une crise dans le, dans le secteur médical dans le Nord. Une personne subite n'a pas accès à des soins de santé primaire. Dans l'Est de l'Ontario, il y a des pénuries de centaines de postes. Ce sont des faits qui représentent les échecs du gouvernement. Le Nord de l'Ontario devrait avoir des services de santé. Nous devons encourager à accomplir plus de positions dans les communautés du Nord. Nous devons retenir ces, ces postes et penser aux personnes qui souffrent d'épuisement professionnel. Il nous faut un système beaucoup plus résilient dans le Nord. L'École de médecine du Nord a fait un excellent travail lorsqu'il s'agit de la formation des prochaines personnes qui occuperont des postes dans le, dans le secteur de santé. Il faut étendre les capacités des, des hôpitaux dans le Nord afin de répondre aux besoins de leur population. Nous devons travailler avec les parties prenantes pour connaître les besoins, pour répondre plutôt aux besoins de pénurie, des, de médecins, d'infirmiers de, praticiens. Il faut un meilleur accès aux services de santé. Merci. Député de Brampton-West. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord envoyer mes pensées à toutes, à toutes les familles qui ont souffert des, des inondations à Brampton. Il y a eu des inondations incroyables. Beaucoup ont dû évacuer leurs maisons. Environ 100 maisons ont été impactées par ces inondations. Certains, certaines zoos, les eaux ont même atteint six pieds dans certaines maisons. C'est des nouvelles dévastatrices et nous voulons garantir une sécurité pour toutes les personnes qui ont souffert de ces événements. Ce sont des désastres naturels qui ont eu des répercussions dans ma circonscription, mais c'est touchant de voir comment les communautés ont répondu aux besoins des uns des autres. Merci. Déclaration suivante, député de Kiwichinong. Miguel, Monsieur le Président, ce matin, j'aimerais partager les mots de Cassandra Fedler. Elle était la mère de Grand Mikis, âgée de 9 ans, de Remy, âgée de 7 ans, et de Redford, âgé de 4 ans, qui sont décédés dans un incendie dans la nuit. Lors d'une nuit de janvier 2020, je suis allé les voir. Ils ont allumé le chauffage dans leur chambre. Puis je suis retourné à ma chambre et à peine 15 minutes à peine, j'ai senti de la fumée et j'ai vu des flashs. Je suis allé voir et j'ai vu le feu atteindre le plafond. J'ai pris mes garçons avec moi. Nous avons pris des couvertures et nous sommes allés à la, à, à la porte. Je suis allé dans la chambre de Rémy. Ensuite, mais il n'arrivaient pas à ouvrir la porte parce qu'il y avait trop de fumée. Tous mes enfants étaient à ma porte. Je suis reparti à ma chambre pour prendre mon bébé. Je suis parti à l'extérieur et j'ai pu voir que Malaki. Je voulais me rendre à l'intérieur à nouveau, mais lorsque je me suis tourné, le feu était de plus en plus grand. Deux personnes sont venues m'aider, mais le feu était beaucoup trop important. J'ai dit que mes bébés étaient à l'intérieur. La fille qui est venue m'aider m'a dit qu'ils n'arrêtaient pas de toquer à la fenêtre. Ils l'ont brisée, mais ils ne pouvaient pas voir les enfants à l'intérieur. Puis on nous a escortés à la station des infirmiers infirmières parce que j'avais inhalé beaucoup de fumée et j'étais brûlée. J'ai tellement pleuré pour mes enfants. Je n'arrivais pas à respirer, à respirer pardon. et c'est la fin de sa note. Cassandra, miguet pour vos mots. Nous allons toujours nous souvenir de Grant, Remy et Wilford. Miigwetch. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député, député de, Chatham, de Chatham, Kent, limington Merci, Monsieur le Président. Nous avons entendu ce qui s'est passé au cours des trois dernières semaines à Ottawa. Le banquet a été bloqué. Il y a eu tellement de problèmes. Mais pourquoi les camionnaires y étaient tout d'abord? Ils se battaient contre les exemptions, pour les exemptions plutôt de vaccins. Ils voulaient tout simplement que le premier ministre au fédéral agisse et rencontre les organisateurs. Les personnes notamment, ont peut-être. On n'a pas eu davantage. On ne peut pas tenir tout le monde responsable des actions d'une minorité. Ces camionneurs ont pris soin de, en de tout cela. Ils ont soutenu les entreprises, ils ont été. Ils ont usé du respect. Les citoyens d'Ottawa ont offert de la nourriture et ont même enlacé les, les euh, manifestants. Mais un langage inapproprié a été utilisé sans raison. Ces manifestations ont été qualifiées de sièges, entre autres, et cela n'est pas correct. Est-ce que le premier ministre va changer son avis? Mais certains disent que c'est de la politique pure déclaration de député. Député de Peterborough Court. Merci, Monsieur le Président. Généralement, quand je me lève pour prendre la parole, je parle de ce qui se passe dans ma circonscription ou d'une personne qui a fait des contributions extraordinaires. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une personne qui est sûrement le meilleur, la meilleure personne qui écoute les autres. Tous les jours, elle met à profit sa formation pour aider les autres, mais elle a également un côté sombre. Elle sait où se, où se cachent les gâteries. Ici, je parle de Pixie, qui est une chienne qui aide dans les sauvetages. Ici n'est jamais pressée de se rendre quelque part. Souvent, elle ne demande que des petites gratouilles derrière les oreilles. Elle aide des personnes qui font face à des périodes de traumatisme. Elle peut aider des agents de police lorsqu'ils ont des journées difficiles au travail. Souvent, vous avez juste besoin de cet ami qui ne vous jugera jamais, qui veut juste s'asseoir à côté de vous et vous écouter. C'est exactement ce que Pixie fait. Pixie est accréditée, ou plutôt travaille avec le service de Peterborough. Et j'aimerais remercier Alice pour tout le travail qu'elle a fait auprès des services de victimes avec Pixie. Je vous remercie. Député de Sainte-Catherine, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt, j'ai appris qu'il fallait se préparer à travailler avec tout le monde, même aujourd'hui en Chambre, afin de pouvoir faire, faire des choses. Mais une chose est claire. souvenez de la division, et nous l'avons vu comme au sein du gouvernement. un programme. Concernant le handicap, est un programme qui n'a pas reçu d'amélioration depuis 2018. Il n'y a pas eu d'amélioration, d'augmentation. Plutôt, même l'inflation a augmenté à plus de 5 C'est une honte l'année dernière à Sainte-Catherine. Un appartement, une chambre coûtait 1005 dollars environ, 1500 dollars environ dans ma circonscription, j'ai fait tellement de demandes afin que la province puisse revoir ce programme, mais rien n'a été fait, des personnes sont venues pour défendre les intérêts de ces personnes qui, vivent en, qui sont en situation de handicap, mais rien n'a été fait, l'auditeur général, la vérificatrice plutôt générale, a qualifié cela comme un des pires programmes qui a été fait. Et tout cela a été fait sous les yeux du gouvernement. La situation s'est empirée. Nous devons voir des améliorations dans les programmes de soutien, dans les budgets à venir. Et si ce n'est pas le cas, alors nous avons besoin d'un nouveau Premier ministre qui pourra le faire. Déclaration des députés. Député de Bruce Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler pour reconnaître un acte de générosité dans ma circonscription. notamment des cliniques ont fait des dons d'un million de dollars à la fondation de gray Sound. Il y a environ 20 ans, un concept a vu le jour. Beaucoup de travail a été fait et de collecte de fonds. Ainsi, ce projet est devenu une réalité et les équipes ont été créées. Aujourd'hui, 2000 patients ont recours au service de cette clinique. Ils travaillent tous dans cet établissement. C'est une histoire de réussite pour notre communauté. Cela n'aurait pas eu lieu sans l'aide d'autant de personnes. Je, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de certaines personnes, je peux vous l'assurer. Gina Vendor, Tracy, les infirmières-infirmières Cathy, Joel Williamson. Dr. Lisa McNey, Barca et toutes ces personnes que je n'ai pas citées, nous les remercions car c'est grâce à eux que c'est un établissement incroyable. Les propriétaires de l'établissement ont vendu la clinique. Ils ont acheté une, de nouveaux équipements pour leur salle d'opération et 250 000 sera dédié en l'achat d'autres appareils. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. C'est la fin de la déclaration des députés ce matin. Je veux annoncer à la maison que, que les pages Christian sont les capitaines pour ce matin. Ici présents aujourd'hui, nous avons leurs parents, Lucia Way, de la circonscription de Richmond Hill, sa mère et son père sont ici. Bienvenue à l'Assemblée législative ce matin. Appel à l'ordre du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Il y a un consentement unanime de faire une déclaration concernant la fédération russe et son évasion dans l'Ukraine pour une période de cinq minutes pour le gouvernement, cinq minutes pour l'opposition officielle et cinq minutes pour les députés indépendants. Le député a demandé qu'il y ait un consentement unanime afin de faire une déclaration concernant l'évasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, il y aura cinq minutes pour le gouvernement, cinq minutes pour l'opposition officielle et cinq minutes pour les députés indépendants. Est-ce que c'est accepté? Oui, accepté. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Certaines dates et jours seront toujours rappelés dans nos mémoires. Ces jours seront toujours inscrits dans l'histoire. Le 18 juin 1914, le début de la Première Guerre mondiale, le 1er septembre 1939, le début de la Deuxième Guerre mondiale, nous devons prier à ce que le 24 février 2022 ne soit pas la prochaine date. L'année dernière, nous, avons, nous étions témoins d'une attaque violente d'invasion par l'Union et nous avons aussi été témoins de l'agression de Vladimir Putin. Poutine de préférence. Il y a eu des actes de bravoure, de résilience, de force et de courage pour se battre. La nourriture, les familles ici ont été récoltés par des gens ayant des héritages de l'Ukraine. Nos athlètes comme Gretzky, nos, nos voix comme Bachmann et nos scientifiques comme Dr ont des origines ukrainiennes. Nous avons souri ensemble, nous avons parlé, chanté ensemble. Ils ont laissé une empointe sur l'histoire canadienne et sur notre société. Sans l'Ukraine, le Canada que nous aimons et que nous connaissons aujourd'hui ne serait pas le même. Et à cause de cela, nous serons toujours unis en tant que deux nations, mais en tant qu'une seule nation de préférence. Le Canada n'acceptera jamais la tyrannie et ne soutiendra jamais ces mesures. La force des Ukrainiens sera visible à tous et leur drapeau sera visible aussi. À tous, le bleu et le jaune doit être, doivent être les seules couleurs que les envahisseurs verront. Merci. Que Dieu blesse les gens de l'Ukraine. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. M. le Président, ce matin, nous nous soutiendrons avec les gens de l'Ukraine, tous les Ukrainiens qui vivent en Ontario et au Canada et à travers du monde, ceux qui ont peur pour leurs proches qui sont à l'étranger et sont inquiétés concernant leur vie et leur sécurité. Des Ukrainiens. Pendant ces moments difficiles, je me joins aux leaders internationaux à dénoncer cette attaque injustifiée par la Fédération russe et la méthode utilisée par Vladimir Poutine. Nous demandons la diplomatie. Nous demandons à ce que la situation soit... Modifié. et nous sommes au courant des rôles importants qu'ont joué les Ukrainiens dans notre pays, les villes, nos villes et notre culture. Et nous partageons beaucoup de liens avec l'Ukraine. Nous, nous, les soutiendront et nous collaborons ensemble. Lorsque nous avons déclaré le 7 septembre en tant que journée de patrimoine ukrainien et d'autres célébrations aussi, nous nous soutiendrons toujours avec les gens de l'Ukraine pour renforcer leur démocratie et les institutions. Nous allons toujours rejeter la voie vers l'agression, la voie vers la division et l'impérialisme pour des intérêts politiques. En attaquant... La souveraineté des autres, Monsieur le Président, j'affirme notre soutien à l'Ukraine et pour la stabilité de ses frontières et de sa stabilité économique. Et je demande au Premier ministre, au gouvernement fédéral de s'assurer que nous accueillons des réfugiés de ce pays et de s'engager à l'unification de la famille et de fournir de l'aide humanitaire aux gens de l'Ukraine, du mieux que nous pouvons le faire. Cette phrase que je l'ai dit veut, veut dire signifie que nous soutenons les gens de l'Ukraine. Pour Ottawa, donc... Député d'Ottawa Sud, speaker. merci and beaucoup, uh, Monsieur le Président. Ukraine, nous soutenons les gens de l'Ukraine, les Ukrainiens, les and voisins, et nous dénonçons les actions illégales qui ont été entreprises par Vladimir Poutine ce matin. Il existe du mal dans le monde, et c'est un choc pour tout le monde ce matin et hier soir. Pense. Pensez aux enfants dans ce pays qui vont faire face à cette situation de guerre. Comment est-ce qu'on va l'expliquer à nos enfants nous-mêmes que nous avons peur? Comment est-ce qu'on va les rassurer? Que devons-nous faire? Nous devons rester unis, pas seulement sur cette question, mais sur toutes choses. Nous devons oublier nos différences. C'est ce dont a besoin nos enfants. C'est ce dont a besoin les enfants en Ukraine. Nous devons les soutenir ensemble. Et nous avons vu en Ontario, à Ottawa, quelque chose de similaire de ce qui, pas, de ce qui se passe à Ukraine. Bien sûr, ce n'est pas exactement la même situation. Mais nous avons vu comment la colère, la haine, la division peut diviser la société. Et ne vous trompez pas, ce qui se passe ici à l'Ukraine, c'est la haine, la colère, la division. Les Ukrainiens canadiens font partie de notre histoire canadienne. Les arts, les sciences, les sports, ils sont nos amis. Beaucoup d'entre nous ont des communautés ukrainiennes canadiennes dans nos circonscriptions. Nous fréquentons leur collectivités, nous assistons dans leurs célébrations. Nous sommes une communauté. C'est difficile de comprendre ce que nous devons, ce que nous devons faire. Comment changer ce que nous ne pouvons pas changer. Comment arrêter ce qui se passe aujourd'hui? Que devons-nous faire? La seule chose à faire, c'est de s'unir, c'est de collaborer ensemble, d'oublier nos, nos différences. C'est ce dont a besoin les gens à l'Ukraine, en Ukraine. C'est ce dont a besoin nos enfants. Le temps est effrayant dans le monde aujourd'hui. Et je sais que c'est effrayant pour tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Député de Goff. merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie. La guerre n'est jamais la solution. La violence n'est jamais la réponse en déclenchant ces bombes sur ces gens. Cela n'est pas juste. En tant qu'Ontariens, nous soutiendrons les Ukrainiens les Ukrainiens canadiens pour dénoncer cet acte injustifié par la Russie. Et en tant qu'Ontariens, nous avons le devoir, le devoir, Monsieur le Président, de nous tenir ensemble et de soutenir nos Ukrainiens canadiens. La nuit dernière, la nuit dernière, j'ai regardé avec horreur lorsque j'ai vu que nos voisins dans le sud débattent concernant de quel côté qu'il se positionnait. Donc, je remercie le Premier ministre, je remercie la chef de l'opposition officielle, je remercie aussi aux leaders par parlementaires des libéraux. Dans cette province, dans cette chambre, nous nous tenons pour la démocratie. La démocratie triomphera toujours. Nous avons des différences, bien sûr, dans cette maison et nous avons eu beaucoup de discussions, mais nous, en tant qu'Ontariens, nous respectons la démocratie, nous respectons les ordres internationaux et nous respectons la paix. Donc, je remercie tous les députés de cette Chambre aujourd'hui de se mettre ensemble pour dénoncer cette action injustifiée. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Il y a un rappel à l'Ordre de l'opposition. Merci beaucoup. Je demande le consentement unanime pour observer un moment de silence pour les 2262 ontariens qui ont décédé suite à la COVID-19. La chef de l'opposition a demandé le consentement unanime de la Chambre pour observer un moment de silence pour les 2 ontariens qui ont décédé suite à la COVID-19 le 9 décembre 2021. Adopté? Adopté. Veuillez vous mettre au debout. Thank you. Members, please Merci take your beaucoup, seat. et vous asseoir.